Salut salut, ici c'est Rex Potam, et nous voici partis pour l'épisode numéro 25 de Compotam. Alors bien entendu, hein, comme d'habitude, et avant toute chose, euh, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la, la cloche si ce n'est pas encore fait, euh, de façon à être notifié de mes prochains épisodes, et bien entendu tu peux aussi me laisser un pouce si cet épisode te plaît, et euh, je t'invite aussi également à laisser un commentaire pour me dire un peu ce que tu penses de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors que va-t-on faire aujourd'hui euh, On s'est quitté la dernière fois d'une façon un petit peu brutale. Euh, J'avais prévu continuer directement euh, donc dans cet épisode sur euh, la suite de la mise en place du Ténor. Alors deux choses, déjà j'ai eu des soucis techniques, mais en fait ça aussi et surtout c'est parce que ben, c'est encore et toujours la même chose. Donc euh, ben, j'ai fini la partie de Ténor et je te ferai grâce de cette partie-là parce que tu vas voir que c'est encore et toujours la même technique, donc à un moment ça devient plus très intéressant. Et puis euh, aussi, euh, je, comme je veux pas faire 36 épisodes par euh, morceau, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce Requiem, euh, je voulais te présenter plutôt autre chose. Je me suis rendu compte à l'écoute euh, que il euh, y a une partie qui est un petit peu longuette, et pas très intéressante, c'est la partie du Absolve et euh, alors j'ai noté euh, donc les mesures 175 à 197, donc c'est cette partie-là qui est juste avant le final, absolver dominé, c'est trop plan-plan. Donc il me faut une structure un peu plus, euh, un peu plus précise. J'ai marqué là on s'ennuie. Je vais te le faire écouter et tu vas voir que effectivement, on s'ennuie. Et on arrive sur la fin qui elle est jolie parce qu'il y a ce petit décroché donc du coup en Ré majeur euh, qui donne un, un petit un petit peu la lumière, donc être luchi, ça c'est la lumière. Euh, mais avant ça, ça avance pas, c'est lourd. Pourquoi Pourquoi Parce que ben on a une structure de euh, environ 20 mesures là, euh, qui sont intégralement en Ré mineur. Euh, donc autour, un petit peu autour, hein, c'est du 1, 4, 5, mais euh, ça, ça avance pas. Au niveau rythmique, c'est pareil. C'est tout le temps pareil. Des blanches, des noires, ça avance tranquillement, plein pli, plan plan. Ça va pas. Ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On change. Hein On va réécrire un truc. Euh, et donc pour, pour, fait, pour ce faire, j'ai commencé un petit peu à. Travailler, hein, parce qu'on n'arrive pas les mains vides dans un épisode de Copotam. Euh, donc, euh, ce que j'ai envie de faire, euh, il me faut, euh, grosso modo, il y a deux phrases. Hein. La première commence par absolve domine, et la deuxième par et gratia. Euh, si on regarde le texte, il est ici. Voilà. Donc, absolver dominé animas omnius fidelium defunctorum ab omni vinculo videli. Torum. Donc ça, c'est la première séquence. Et la deuxième, et gratia tua illis succurrente mereantur evadere judicium ultionis. Et lucis, mais ça, c'est la conclusion. Et lucis etterne beatitudine in N'est-ce pas, je parle latin couramment, pas du tout. <rire> euh, donc, c'est une découpe logique de la phrase. Hein. Donc, en gros, euh, on va jusqu'à la première virgule. Euh, donc, « absous Seigneur, les âmes de tous les fidèles, des fins de tout lien du péché. » Et que, donc, la, la partie secourue par ta grâce, elle mérite, Seigneur, d'échapper au, au jugement vengeur et de goûter aux joies de la, la, lumière, de la lumière éternelle. Donc, ça, c'est la conclusion. Donc, je ne vais pas toucher à cette conclusion, qui est bien, hein, en Ré majeur, pour donner cette lumière à la fin du morceau, c'est plutôt bien. Mais par contre, avant, il faut une structure un peu plus construite euh, et qui est un petit peu quelques changements de tonalité pas des milliers hein mais euh, prendre une structure classique où as une phrase qui va de sa euh, par exemple hein, de sa de la tonique vers la dominante puis qui revient de la dominante vers la tonique c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable euh, moi j'ai envie de quelque chose d'un tout petit peu plus élaboré mais guère euh, alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir, donc, si on regarde le, le tout début, on a le piano qui termine sa, sa phrase Qui pose alors que le cœur s'en va euh, J'ai envie déjà qu'il y ait une petite transition un tout petit peu plus riche du piano Qui nous amène vers une première phrase Donc on est en Ré mineur hein. Qui nous amène vers une première phrase qui soit en La, donc sur la dominante, mais petite subtilité, en La mineur, C'est-à-dire qu'on monte dessus, mais sur un. sur une. sans la sensible de, de Ré mineur, puisque le but c'est de s'en sortir un petit peu. Donc pas avec la Do dièse, donc du coup on va rester en mineur, et d'autant plus que ça se prête à la phrase là, qui est Absous, Seigneur, les, armes de, les âmes de tous les fidèles défunts, de tout lien du péché. Donc c'est quand même une supplique. On ne peut pas faire quelque chose de trop lumineux là-dessus, ça reste une prière. Mais il faut que de quelque chose un poil plus allant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de la mineur vers un mi mineur. Donc la dominante de la dominante, mais toujours en mineur. Ensuite, on va repasser... Euh, donc ça, ce sera avant d'arriver au bout de la première phrase. Donc on verra ce qu'on met comme cadence à ce moment-là. Euh, L'idée étant que la deuxième phrase euh, arrive très vite en sol mineur euh, pour redescendre sur, un ré, donc sur le Ré majeur du et en passant par un La7 qui est déjà donné. Hein, C'est la fin de la phrase, elle est ici. Euh, C'est le et luchis qui est là, qui est ce La, la majeur 7. Donc cette lumière. Donc ça, je veux conserver, mais avant, il faut tout changer. Voilà, donc là, un peu le plan. Euh, donc c'est une toute première ébauche, et c'est rien du tout, c'est absolument insuffisant pour continuer. Euh, <coughs> donc, euh, je vais commencer par rajouter... quatre mesures dans lesquelles je vais laisser le piano un petit peu s'exprimer. Je vais enlever complètement le hautbois et complètement le violoncelle qui sont... Bah, en gros, je vais tout enlever, hein, grosso modo. Hein. Euh, l'idée, même au niveau du tempo, l'idée étant de refaire. Donc du coup... Euh... Il va me falloir un tenet. Je disais, pardon, il va me falloir un tenet. Donc je vais euh... me retourner chercher une feuille. 7. Si je mets la... le sol à la base par exemple, hein t'entends ça Une belle conduite de voix là, c'est intéressant ça. Très bien. Alors, l'idée n'est pas forcément de faire des choses très compliquées, des fois le tonnette euh, ça peut t'emmener dans des choses très compliquées, c'est pas forcément ce qu'on veut, peut-être des fois une analyse simple aussi peut suffire. Euh, par exemple, pour aller de ré et mineur à la mineur, la, la note pivot, c'est le la. Donc, si par exemple, ça peut être ça, je vais faire, ce qu'on ce qu peut faire, c'est partir d'un ré que je vais mettre en deuxième renversement. Du coup, le la mineur, il découle tout seul. Donc, ce qui pourrait être envisageable. Peut-être qu'effectivement, le tenet, c'est pas la bonne solution. Peut-être que la solution, c'est de l'harmonie. Simple. Alors. J'enlève tout ça. Donc on a dit, au piano, ce qu'on voudrait faire, c'est passer de Ré mineur à La mineur, et effectivement, une des solutions simples, je l'ai marqué sur quatre mesures, c'est peut-être pas la bonne solution, je sais pas, euh, une solution simple, c'est de passer par un deuxième renversement, le deuxième renversement, il a souvent valeur de euh, plus dominante que dominante, donc c'est un, un accord qui permet de d'aller sur la dominante. Et effectivement, parce que tu as une conduite de voix qui est simple, c'est-à-dire qu'à la basse, la basse ça ne change pas, et puis les deux notes, euh, enfin les deux autres notes de la triade euh, descendent par ton, enfin descendent euh, sur, sur des notes conjointes. Donc ça fait là, comme ça. Donc la voix du milieu descend d'un ton, et celle du haut descend d'un demi-ton. Et c'est conjoint. Ça que je voulais dire, euh, mais par contre, si je veux le faire sur quatre mesures, il faut faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Euh, plusieurs solutions euh, soit, soit euh, on fait euh, typiquement du 4-5-1 ou des choses comme ça, euh, on peut passer par une cadence. Éviter... Faut pas non plus que ça me prenne 40 mesures mais faut aussi que ce soit un petit peu agréable à écouter. Euh, je vais essayer des choses. Donc là j'ai un Ré. Un Ré relativement ouvert parce que j'ai la quinte euh, soprane. Donc ça donne un élan vers autre chose. Il Va peut-être pas rester, ça va dépendre de la façon dont je vais construire cette phrase, mais là pour l'instant, je vais juste faire l'harmonie. Euh... Euh, je vais mettre un quatrième degré, donc c'est un sol du coup. Mineur, toujours. Ouais. Donc. Faut voir les mouvements à la base. Est-ce que je garde... Ah, Ça peut être intéressant. Non, parce que du coup, c'est un deuxième renversement. Si je mets un deuxième renversement de Sol, c'est-à-dire un Ré à la basse. On peut revenir en Ré, c'est de la combien, mais ce serait dommage. Le Mi, donc du coup en Ré mineur, c'est un, un accord diminué, un accord. Euh, donc généralement plus agréable en premier renversement. Comme ça, avec un sol à la base, mais du coup, ça nous amène vers un forcément vers un fa. Euh que c'est pas ce que je veux parce je que c'est pas ce que je veux parce qu'après le fa pour revenir au la mineur c'est pas très élégant je trouve bon euh, nous posons nous pas trop de questions là ce que je voulais mettre c'était un sol hein. donc du coup on va faire ça là j'ai un sol mineur et du coup euh, je vais mettre sa sixte la conduite des voix est un peu aléatoire pour l'instant hein donc 1 4 6 Je reviens sur le premier. Euh... Je vais le faire sur uniquement de temps. Alors là, je vais mettre justement le 1 en deuxième renversement, c'est-à-dire la, réfa. Euh, là. Et tu vois, je mets des rondes. C'est voulu. Et je vais faire l'inverse tu vois du Coup ça fait là, pardon, là. Non, j'aurais bien voulu. Ah, je sais pas, un clavier assez grand. Ah Peut pas jouer, c'est pas grave. Ben, il est là, hein. et du coup, comme j'ai un 1 en deuxième renversement, je peux le faire suivre d'un 5. Donc. La mineure, ah bah du coup ben, à la base on va garder des rondes, des rondes hein. par contre La Do Mi, et nous là déjà La mineur. On est déjà en La mineur, mais il n'est pas posé. On a l'impression d'être encore en ré quelque part. donc Pas tout à fait, parce que du coup, tu n'as plus la sensible, tu n'as pas le Do dièse. Mais si je veux renforcer ce La mineur pour vraiment arriver en La mineur, je peux lui mettre sa dominante, donc Mi, majeur 7. Euh, on le met en premier renversement. Mi, sol, si, on est d'accord. La septième, on va la mettre ici. Et donc ici, ainsi. Et donc on va remettre notre La ici. C'est bien d'accord que le Mi est majeur. C'est à dire que c'est un Si bécart. Parce que sinon j'ai un accord diminué. Euh, et donc... Eh ben voilà. Petite descente. Ouais, et ça marche pas du tout. <rire> donc déjà, lui, je vais le faire remonter sur le histoire d'avoir pas de trucs trop conjoints euh, là mi mi mi mi mi hop là désolé et donc là je vais remonter sur le La c'est pas joli cette basse hein et là du coup on a bien ancré le La mineur et on va voir après comment on va faire pour faire évoluer vers le Mi mineur euh, donc on a fait ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures d'accord avec une mesure intéressante ici, parce qu'on a un changement d'harmonie en... Enfin, on a deux, deux harmonies sur la même mesure. Ce qui donne un petit boost. Bon, c'est tout léger, léger. Hein. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire Je voulais passer en 52 pour l'instant. Parce que sinon, c'est un peu lent. Mais au moins, que je pose ça. Bon. Ok, alors on va lui faire faire quelque chose d'un peu plus sympa, parce qu'évidemment ça c'est moche, hein, on est d'accord. Hein, c'est juste une structure, euh, une structure harmonique. Euh, on va lui donner des couleurs. Euh... Donc ça, la base, facile. Au-dessus, on peut garder quelque chose d'assez similaire à ce qu'on faisait là, mais pas forcément égal parce que sinon c'est toujours pareil tam tabadam tabadam tabadam oui le piano c'est un peu tout le temps pareil hein. donc on va essayer d'améliorer un petit peu ça à la, à la partie haute de cette voix là euh On va essayer de mettre quelques notes de passage. On peut faire une deuxième fois ce pattern en utilisant ça. Mmh. Déjà un tout petit peu plus de rythme avec cela qui est une note étrangère à l'accord. Ok pour la main gauche. Main droite. Alors main droite. Euh, on a cet ce décor là. Le seul qui se résout à la fois sur, en montant et en descendant. Hein. Bon, c'est l'occasion d'introduire une deuxième voie. Oui, effectivement, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça, genre. On va voir. Donc... On est sur un Ré. Alors du coup, peut-être là, on va faire un petit... Peu ça je sais pas encore ce que je vais faire en haut mais ce qui est sûr c'est qu'en bas on va arriver sur le ray hein? et du coup euh qu'on est sur un accord de sol, un accord de quatrième degré, donc je peux pas mettre un fa, ou alors c'est un facette, mais du coup ça va m'emmener ailleurs. Un sol 7, pardon. Euh, ça, ça me ramènerait sur un do majeur, ce qui m'intéresse pas du tout. Bon, on va voir, ça va dépendre de la mélodie Bon, là, évidemment, ça me manque de choses là. Euh, donc là, c'est un accord, qu'est-ce qu'on a dit, de sixième degré, donc un si. Euh, donc là, là, là, là, là, il faut quelque chose. Ça apporte quelque chose euh... donc là on est sur un accord de ré en renverse en deuxième renversement euh... Ouais peut-être que le si sera sur le deuxième. Peut-être, hein. même certainement. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Et donc lui, du coup, euh... bon, on va voir, hein, mais.. Bien sûr un corps de mi. Peut-être le seul à un moment qu'il faudra parce qu'il n'y est pas du tout. Mais du coup, ça m'oblige à résoudre ici. Oh. Euh... Ta, -da -da. Ta -da. non, parce qu'on est en là. Ta -da -da. Ça l'erreur. Ouais, voilà. Encore une deux voix, c'était pas bon. Alors, du coup, on a quand même une main droite qui commence à être un tout petit peu plus riche. Il reste à poser là-dessus la mélodie. Euh... Du coup, je ne sais pas encore du tout ce que ça va être. Sachant que quelque part, il faut qu'elle complète les accords à hein, un moment. Euh.. Donc, déjà, il me faut un là parce que je n'en ai pas. Un petit passage ici aussi. Alors, est-ce que je le fais aussi en montant Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a après un quatrième degré, un accord de sol, sol-si-ré. Donc si je j'ai un ré en bas, je peux, je peux rester sur un si tu me diras. D'accord, donc là ça fait trop de trous, mais du coup je peux peut-être mettre une note de passage ici, un petit dos. c'est pas mal ça parce que du coup ça du coup ça apporte un petit peu de mouvement euh, voilà juste un petit peu autour de autour de la note ça reste un ré mais c'est un ré un petit peu un petit peu décoré euh, du coup est ce que le si là reste justifié oui parce que je l'ai pas ailleurs ou est ce que je le mets ailleurs histoire de lui lui mettre un seul histoire qu'il soit conjoint tu vois c'est un peu l'idée Donc là je me retrouve sur un accord de sixième degré, donc toujours mon si bémol qui lui est majeur. Mmh. Oh, je sais ça, plus de curiosité. C'est chaud hein. Des fois, euh, j'aime bien les, les changements majeurs, mineurs, mais des fois ça ne fonctionne pas, ça, ça t'emmène trop loin. Euh... Pas grave, on reste en, en si majeur, si bémol majeur. Par contre, euh, la mélodie s'ennuie un peu, hein. Remarque, c'est une première cadence donc on peut dire que ça c'est un premier bout de phrase et ça tombe bien, il me reste trois mesures donc si j'arrive à construire quelque chose d'un peu similaire ça, hein, tu vois on a une espèce de motif qui se forme un petit peu donc si je fais ça euh lui mets un petit retard parce que là on a un mi mais par contre je peux m'amuser à faire ça hein. après il va falloir faire ça histoire que ce soit lisible euh, et donc mon objectif c'est d'arriver au sol donc si je fais ça Il me manque juste une note au milieu qui serait. Euh, qui serait. on est sur un accord de mi. Alors c'est très intéressant, mais mais, mais, c'est injouable. <rire> La main droite, c'est injouable <rire> c'est injouable, à moins de s'appeler Rachmaninov c'est injouable. Euh, ben du coup parce que sinon j'ai le mi qui est répété et ça c'est pas joli non plus. Ok, et donc du coup là on est en La mineur, en 6 mesures, hein, voilà. J'avais marqué 4, parce qu'en 4 on est déjà sur La mineur, mais je ne trouve pas bien posé. Donc en passant par sa dominante, sa 7 de dominante, on y arrive et là on est bien en La mineur. Bien entendu, le but c'est de ne pas y rester. Donc maintenant le jeu ça va être d'écrire pour le cœur une phrase qui part de la mineur et qui finit par moduler en mi mineur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer quelques mesures parce que je vais pas tout perdre. Notamment au niveau de la prosodie, il y a des choses qu'on peut garder. Euh, juste. Euh, par contre, ouais. Par contre, il faut que ce soit. Euh, presque il faudrait. Ah, ça peut être une idée, ça, parce que je trouve que c'est un peu plan plan. Alors, une des solutions, c'est de changer la rythmique. Une autre solution, c'est de changer le tempo. De partir sur quelque chose de plus allant. Donc soit je fais un accélér... Par contre, oui, j'ai deux choix encore, hein, les choix se multiplient. Soit je fais un accélérando piano. Soit.. Soit le cœur part euh, de façon plus vive, mais d'une façon brutale. C'est pas forcément. Euh, je sais pas. Ou alors c'est le piano qui lui-même euh, part plus vite. Parce que même là, j'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu. Hein. Ok, euh, alors, on va faire un accélérando ici, donc du coup... Euh Si je fais juste ça, du coup on est passé de 50 à 60 grosso modo. Partir à mon enfant. Bon, c'est quand même un accélérando pour le coup, je l'écris comme ça. Si je fais avec ce qui précède un petit peu là, c'est intéressant parce que cela là, là rappelle le la qui termine la phrase du soliste. Bon, je sais pas si ça a une importance mais pourquoi pas. Alors du coup. Donc du coup du coup du coup le cœur est sur 6. Et en attente sur 6 mesures. Non, 5 on va dire. Euh, donc du coup, avec ce qui précède, euh, ben, 8 et 5, ça fait 13. Hein. Souvent c'est comme ça. Euh, ce que j'ai noté d'autre. Donc on va commencer la première phrase. Ce que j'avais noté là, c'est que donc, la première phrase sur 12 mesures, 12 mesures va de la mineur à mi mineur. Ce que j'avais noté aussi, c'est qu'on avait le piano avec les autres instruments qui sont silencieux, tachette, et le chœur droit. Et par contre, ah, et le chœur droit, donc on va peut-être pas trop reprendre ce qui était dans le, la version initiale. Et par contre, le Ed grazia, lui, piano, plus les instruments et plus le chœur en contrepoint. Donc avec une conduite de voix un peu plus élaborée. Histoire d'avoir un vrai contraste entre ces deux parties, en plus de, du contraste harmonique. Bon, soit. souhaite euh... Je vais partir de la voix de la basse. Donc on est en La mineur, donc il n'y a pas de dièse. Hein. Mais ça c'est parce que c'est écrit en Ré mineur. Donc je vais le transposer. si je fais ça, ça transpose, mais c'est pas joli. Parce que déjà, il n'y a pas la... le changement de la vers mi. Qui va se passer à un moment, en faisant quoi Ah oh bah oui, bah en faisant mi, celle-ci, donc si, 7, avec le la à la basse. Bon, alors, euh, tenons pas compte des notes. C'est juste pour avoir le texte. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du piano euh, Donc le piano accompagne, mais d'une façon assez droite. Donc, là. Pour l'instant, on va rester en là un petit peu. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais faire On va essayer d'emmener le défunt vers le haut Ok donc si je fais ça euh... donc là j'ai un si bémol ah mais ben oui mais euh, du coup ça va pas puisqu'on est en la mineur on est bien d'accord que le si est bécard euh, ok donc attention à ça donc si bécart quand on est en la deuxième degré j'ai des choix j'ai des choix j'ai des choix est ce que je fais un renversement d'un accord est ce qu'on est sur un accord de deuxième degré on est en la mineur donc attention au deuxième degré qui est un accord diminué. Donc on va éviter. Hein, voilà. <rire> Par contre, je peux me remettre un petit ré mineur. Ce serait pas mal du coup. Donc du coup là on est à nouveau en la ré ré ré ré soit je fais un la en deuxième renversement ah oui ce serait pas mal parce qu'après du coup ça m'amène sur la dominante qui est donc un, un mi mineur Okay. Voilà 7 euh... éventuellement euh... Qu'est-ce que j'ai dit là pour ceci j'ai fait une erreur là je fais une erreur on est en là je vais mettre un sol plutôt je vais mettre un sol attention parce que c'est tout globalement croissant hein. on va muter le cœur parce que pour l'instant il va rien nous donner hein. c'est normal hein. pour l'instant c'est pas joli parce que c'est euh... déjà les deux voix vont dans le même sens c'est des accords un peu bruts beaucoup de quintes enfin notamment à la fin des quintes parallèles euh... hein, euh... quintes parallèles <rire> quintes parallèles oh <rire> Euh, ça va évidemment pas rester comme ça. C'est juste là pour avoir l'harmonie. Donc là, du coup, on a dit un accord de Sol. Si, Ré. Là, on retrouve, on retrouve un accord de La. Do, Mi. Oh, c'est encore croissant. Ensuite, euh, Ré, Fa, La. Oh là là Il y a un accord de Mi. Seul, Si. Oh Tu l'as fait exprès, c'est pas possible. qui aboutit sur on a dit une non attends j'ai écrit quoi là j'aurais dû noter ce que je voulais faire donc on va le faire euh, donc là c'est un la mineur mettre un peu de couleur sur la chose on va céder un petit peu donc là c'est un la mineur là j'ai dit qu'on faisait quoi qu'on faisait un sol renversement. Là c'est un accord de nouveau en La mineur, mais pareil en premier renversement. Et là c'est un accord de Ré mineur, et là on est censé être en Mi mineur. À fait pivoter euh, c'est toujours la même idée c'est que là euh, on pourrait très bien revenir sur du la mineur encore hein. euh, mais l'idée ce serait de pivoter en utilisant le fait que déjà de façon si on, on était vraiment en ré mineur en la mineur pardon euh, le mi serait majeur c'est à dire que là tu aurais ça permet de revenir en La mineur. Tu vois, ça sonne tout seul. Mais là, le but, c'est de revenir en Ré mineur et de s'y ancrer. Donc l'idée, c'est de mettre à un moment sa dominante. Euh, donc ainsi mais est-ce que je le mets tout de suite, ou est-ce que je peux essayer de filouter un petit peu, genre avec un Ré diminué, c'est... C'est comme un 6-7, hein, un Ré -diminué. diminué. Sauf que du coup, il faut le mettre en premier renversement, donc avec un Fa à la basse bien mon ton du coup par contre lui le laver, moi je vais le mets là ce qui fait que lui je vais pouvoir le mettre à un Ré. Euh... et lui aussi histoire de couvrir un petit peu ouais euh... Forcément, qu'est-ce que ça ferait ça Un saut à la basse, ouais. hein, parce qu'à un moment, la basse est un poil trop conjointe quand même. Hein euh... Bah Lui par contre, ça c'est pareil, hein, c'est hyper conjoint. Ou alors, continuons à faire des voies qui se conduisent toutes seules. Je relève ça, c'était juste pour te montrer, mais c'est pas joli. Euh, donc si je mets Mi mineur. <rire> oui, parce que là, il est bécard, pardon mon site Non, du coup, je vais mettre un sol. Je vais mettre un, je vais mettre un, un mi mineur, mais sur sol. Faudra faire quelque chose pour s'assurer de la chose. Hein. Et puis on va se mettre un... quoi, j'ai encore quatre mesures à tenir. Euh, Fa dièse, à un moment. Je ne sais pas si c'est utile. Forcément. Mais par contre, on est en mineur, une hein, chose qu'on pourrait utiliser, c'est ça Napolitaine, c'est-à-dire plutôt ça, en fait. Ça pourrait être sympa. Euh, je vais faire un... Alors, j'ai quatre mesures. Donc, je vais faire une mesure où on va avoir euh, juste une transition 5-1 pour la forcer un petit peu. Donc si... Mi. Pardon. Mi. Et puis euh, ici... accélération rythmique euh, du rythme harmonique pour pouvoir ici poser notre napolitaine tranquillement donc notre napolitaine c'est le premier renversement du deuxième degré baissé d'un demi-ton donc ça nous fait la do fa Je lui un petit reversement. Hop là. Euh, Qu'est-ce qui me manque? Fa dièse. Bah non, justement, c'est une napolitaine. <rire> Et donc, du coup, là, ici, maintenant, on va reprendre le cours de la vie. 6-7 euh, pour pouvoir tranquillement... fa dièse du coup pour le euh... Voilà, donc si je refais juste cette partie-là, cette petite suite harmonique-là. Des choses qui vont pas, par exemple, se rediminuer ne fonctionne pas. Qu'est-ce ne tienne, on va changer. Donc si je me mets sur un Fa... Bon, on va voir. Hein, C'est euh, la base harmonique, on va voir ce qu'on en fait. Enfin, euh, j'aimerais bien commencer à écrire les voix maintenant. Donc du coup, Donc du coup euh, là c'est un la mineur donc du coup on va faire plutôt comme ça ensuite on a suivi d'un seul euh... la mineur Un peu plus profonde pour bien poser le fa dièse diminué sur le la, parce que sinon là je retrouve la basse qui est plus basse que le piano et donc du coup euh, bah, on n'a pas le premier renversement et ça peut être gênant euh, à l'écoute. J'ai pas besoin de changer tant de notes que ça, ça hein. c'est intéressant. Hein. Alors, napolitaine, c'est juste que le Fa est naturel. Euh, alors, attends, non, là, 6-7 à un moment il va falloir descendre un petit peu. Alors la septième, où est-ce que je la mets Parce que c'est quand même intéressant d'avoir des... des renversements dans les dans la septième. Ça marche assez bien. Et ça marche souvent même mieux d'avoir des renversements que... que la fondamentale à la basse. Euh... Ça, on est bien en mi mineur à la fin, je pense. Du coup, oh là, par contre, là on est en la mineur. Donc, si tu veux, le si il est déjà bécard. Et à partir du moment où on a établi le mi mineur, non seulement le si est bécard, mais le fa est dièse. C'est comme ça qu'il faut le retenir. Sauf sur la napolitaine. Euh, voilà. Donc du coup, ça devrait mieux sonner là. Donc là, il y a un trop grand saut. Déjà, on va faire plutôt ça euh, et puis du coup, ça peut suffire de faire ça. Ça, c'est moche. <rire> euh, on a un Mi mineur sur Sol et en plus, il y a quelque chose qui descend. Et d'un seul coup, on revient, on se refait happer par le si. Euh, non, ça marche pas ça. <rire> euh... On parle d'une base quand même, hein octave là. Toru. Delictorum. Delictorum. Je ne sais pas où est l'accent sur ce mot. va être encore sujet à modification est ce que je peux mettre une note étrangère comme ça euh... Seul? Ça, ça m'embête. J'aurais bien voulu que ce soit conjoint, alors allons-y. Donc, ça marche pas. Par contre, je peux garder le si et puis faire une note. Voilà de passage, enfin, pas de passage, puisqu'on redescend. Je sais plus, un nom aussi, c'est pas le même histoire d'embêter tout le monde. Ouais. C'est quand même, euh, ouais, elle est pas mince, elle est pas très jolie, la partie de basse. Normalement, enfin, surtout là, là, j'ai écrit quelque chose. Euh, qui se rapproche d'une conduite de voix presque à la contrepoint, dans le sens où ça ressemble trop à une mélodie. La basse, c'est pas ça. La basse, ça te pose des basses. Donc ça te pose des cartes des, des quintes. Normalement, c'est une voix qui fait pas mal de sauts, mine de rien. Hein, c'est un peu plus... ça se voit mieux sur la fin, là, j'ai l'impression. Oh là Pardon. Ça, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ceci là, euh, me gêne un petit peu. On peut mettre un dos. Hein. Bon, par contre, ça, ça reste vrai sur ce que je dis là. Et puis surtout... Euh Je veux que ce soit une prière. Si je mets trop d'aigus là pour les basses, où est-ce que je vais mettre les autres voix Ça va être beaucoup trop. Euh... J'ai un si, euh, sauf que non, hein, ça peut pas être. Ah si, c'est un là. Oui, oui, si, si, j'ai rien dit, c'est un là. Ok, c'est un là, donc euh, du coup et puis. Oh. C'est intéressant, ça va être intéressant de chanter. <rire> Surtout que je lui demande d'être sur un sol. Mais bon, c'est le piano qui le donne ce sol. Non. Ok, ça ressemble déjà plus à une voix de basse. Ok, du coup, on va faire la voix du contre-ténor qui doit porter chant. Est-ce que j'ai bien tout le texte Absolument. Domine animas omnium fidelium defunctorum. Omnium fidelium defunctorum. Ab omni vinculo Ok, parce que je crois qu'il y a d'autres voix où il manque des choses. Donc, ici, on va faire une jolie voix de contre-ténor qui va porter le chant. Euh... Voilà ce que je pense faire. Hein, parce que l'heure tourne quand même, l'épisode commence à être drôlement long. Et euh, comme je te disais, je ne veux pas faire un troisième épisode parce qu'on euh, qu a encore plein d'autres choses à voir. Donc ce que je vais faire, je... on va faire ensemble encore cette partie mélodique-là. Le reste, je vais le faire en off. Et euh, bah, je reviendrai juste te jouer cette partie-là complète. Et en fait, tout, le, tout, ce, tout ce premier mouvement, donc tout l'introït, plus Kyrie, plus euh, Graduel et Tractus, je te jouerai ça euh, d'un bloc à la fin je reviendrai pour enregistrer ça après mais quand même terminons euh, terminons de faire une jolie mélodie euh, voilà pour, euh, pour avoir quelque chose d'intéressant à te montrer encore un petit peu hein, parce que la voix de basse c'est pas passionnant on est bien d'accord et de faire une, une mélodie euh, alors ce que j'ai dit c'est que ce morceau là va être très droit donc euh, les rythmes vont être à peu près ensemble, il peut y avoir quelques petites variations, mais grosso modo, le texte va être dit euh, ensemble, contrairement à la deuxième partie où on va se rapprocher beaucoup plus de ce que j'avais fait ici, où tu as des entrées de voix un peu différentes et où chacun a sa propre mélodie. Euh, bon, voilà. Allons-y Alors l'idée, grosso modo, et donc ici on faut faire attention parce que c'est pas encore vrai. L'idée, grosso modo, c'est que euh, il faudrait que les deux voix externes, donc qui sont la basse et le, -bas, le, le contre-ténor, euh, fonctionnent un petit peu en opposition. C'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre descend et vice versa. Euh, là, c'est pas du tout ce que j'ai fait et donc peut-être ça va pas fonctionner. Ça marchait, si ça marchait un petit peu sur les deux premières mesures. Euh... Sol. Qui me semblait le texte est pas bon dans la deuxième partie, donc je vais récupérer ça Absolue de dominer jusqu'à onis. Parce que, comme j'avais des voix qui fonctionnaient euh, en contrepoint, et notamment le contre-ténor qui rentrait en dernier, et ben à un moment j'étais obligé de lui enlever un mot ou deux histoire que ça rentre quand même dans la carrure. Peut-être que je serais autrement là, mais euh, en tout cas, il a fallu que je fasse ça à ce moment là. Euh... ce fa dièse ne fonctionne pas ce que je voulais c'était un ré dièse diminué hein si sept majeur si sept de dominante donc si j'enlève le Si, il me reste ça. Donc Ré dièse, Fa dièse, La. Il y a bien un Fa dièse, mais par contre c'est un Ré dièse. Donc ce que je veux, c'est un Ré dièse diminué sur Fa dièse. Ré dièse diminué sur Fa dièse. On va y arriver, hein Donc... Ré dièse, fa dièse là. Et du coup, je vais prendre le ré dièse ici. Et là-haut aussi, je vais leur descendre dessus, parce que le ré dièse, ben oui, c'est pour ça que ça marchait pas, que dans ma tête je comprenais pas. Le ré dièse, c'est la sensible. Donc il faut qu'il soit dans l'accord. Pour revenir sur le mi. Donc on en est où là Voilà. Pour la base, par contre, ça, c'est pas, pas sympa. Euh, je vais faire un petit octave. Defuncturum. Ouais, d'accord. Donc, je corrige mon harmonie, s'il te plaît. Voilà. Hein? Voilà. Ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Euh... Donc... Après, je pourrais préparer en mettant déjà un ré non pas mineur mais majeur ici. Euh, si je fais ça, mais j'ai l'impression que c'est trop vite allé en besogne. Ouais, on est d'accord. On garde le ré mineur. Ok parce que c'est le quatrième degré de la donc ça se comprend très bien et mi mineur c'est le cinquième degré de la mais mineur alors que normalement en mineur tu majores la quinte enfin tu fais un, là, le cinquième degré tu fais un mi majeur histoire d'avoir la sensible mais là comme mon but c'est de m'éloigner du la mineur hein, on va pas y rester éternellement et de m'approcher de mi mineur bah voilà donc on la rejoint un dernier coup Bon, voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Euh, je vais compléter bien entendu les deux autres voix. Je vais également compléter la partie de piano qui est pour l'instant juste euh, une ébauche harmonique qui n'a rien d'intéressant. Qui est même pas jouable. Euh, C'était juste pour entendre des sons. Euh, je vais écrire aussi la deuxième phrase qui va être dans la même idée. donc C'est à dire qu'on part de mi mineur. Mon but c'est de passer par sol mineur pour finir sur le headlouchis qui est en ré majeur. Euh, je vais faire ça en off. Dans cette première partie, j'ai dit aussi qu'il n'y avait pas le hautbois et le violoncelle qui nous rejoindront sur la partie en contrepoint du cœur. Donc sur le « et Grazia. Euh, donc je vais faire tout ça. Donc J'ai un plan, mais tu vois un peu le temps qu'on y passe. Là, j'en ai encore pour plusieurs heures de travail. Euh, je ne vais pas t'infliger tout ça. Euh, je te propose donc qu'on arrête là. Et euh, juste après ça, tu auras donc euh, le morceau en entier que je jouerai. Donc, euh, bah, quand je l'aurai écrit. Euh, donc, ce sera juste maintenant. Euh, si cet épisode t'a plu, ben, laisse-moi un pouce et puis euh, abonne-toi pour. Euh, pour profiter des prochains épisodes, n'oublie pas, pas la cloche. Euh, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, comme tu veux, et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao I'm not